J'ai décidé d'offrir de, de l'information euh, positive, euh, de l'information sociologique, de l'information philosophique, de donner l'information que les grands médias ne donnent pas. C'est pas moi qui la crée cette information. J'ai décidé de montrer les autres, ceux qui la font. Les gens qui ont, euh, qui, qui travaillent comme vous, avec On passe à l'acte, avec Radio Éveil, comme InformAction ou autre, euh, quand ils sont diffusés, euh, ben, au mieux d'avoir, euh, euh, je sais pas moi, sur un article, 200 ou 300 visiteurs, s'ils peuvent en avoir 3 ou 4 000, c'est juste merveilleux, on, on est là pour être vu, donc euh, si on peut donner de la visibilité, c'est ça qui est intéressant. J'ai commencé à monter des pages Facebook, donc quelques-unes qui marchent vraiment très bien. J'ai été chercher des associations, des mouvements, des personnes qui sont spécialisées dans leur sujet. J'ai monté des pages, je les ai fait grossir. Et au mieux d'avoir une page chacun, on a une page commune. Ce qui permet pour certaines qui vont publier un poste ou deux par semaine, quand ils postent, la page est toujours en mouvement. Parce que d'autres vont publier un peu plus. Et donc on se met des petites chartes, des choses relativement simples, et ça fonctionne. Beaucoup de gens ont appris énormément. Et il y a des choses extraordinaires qui se sont passées sur le net. Il y a cinq ans, par exemple, quand j'ai commencé, moi je ne connaissais pas Montessori, Steiner, Freinet, je ne connaissais pas la permaculture. Il y a trois ans, après vraiment beaucoup d'études, j'ai commencé à le mettre sur la toile, et les gens me disaient « Oh non, c'est du truc complètement utopiste, ou, ou c'est quoi ce truc-là » Aujourd'hui, c'est quelque chose de tout à fait normal. Les pages créées, ça va être une dizaine. Là, sur le total des pages, on en est à peu près à 600 000 personnes, 600 000 fans. Le nombre de sites internet qui rejoignent ces pages, je ne sais même plus avec qui je travaille exactement. Il y a des trucs qui sont tellement bien gérés que j'y mets même plus les pieds. Ils s'en occupent tout seuls. Euh, on a un site internet de Radio Éveil qui, par exemple, a tourné jusqu'à 500 000 personnes par mois, 500 000 visiteurs par mois. Moi ce qui me fait vraiment vibrer c'est la prise de, de conscience et cette connaissance qui arrive au fur et à mesure. Pourquoi on est là sur Terre Quel est notre let's motive Ça peut changer plusieurs fois dans une vie. Euh, mais pourquoi on est là Qu'est-ce qui nous touche Qu'est-ce qu'on a envie de faire euh, Le bonheur c'est quoi Le bonheur c'est pas avoir la possession, c'est pas l'argent, c'est pas. Le bonheur c'est de se réveiller le matin et de se dire Ouais, je vais faire ça aujourd'hui voilà, hier j'étais sur scène, je présentais des associations, je me suis levé avec le sourire, j'étais content. Et c'est ça qui est important. Il y a eu une grande colère, une très très grande colère au début, quand les gens euh, ont commencé à apprendre cette information, euh, comment on est manipulé par, euh, par les banques, par les médias, comment fonctionne ce système politique, tout plein de choses qu'on ne voyait pas, parce que les médias nous dominants ne nous les donnent pas, et parce qu'on n'était pas spécialement au courant. Et il y a eu une grande colère qui est arrivée, et je pense que pour beaucoup, après cette colère, il y a eu, j'en ai marre d'être en colère. Qu'est-ce que je peux faire euh, pour, euh, pour faire en sorte de, de faire ma part, comme dit si bien Pierre Rabhi Eh bien, j'ai vraiment euh, un grand étonnement, c'est que beaucoup font leur part aujourd'hui, et de plus en plus. Euh, je suis étonné, c'est que de plus en plus, à chaque fois que je vais dans des salons, je trouve des gens qui partent sur des initiatives, qui leur sont propres. Ce sont les leurs, ça les touche, c'est dans leur domaine. Et euh, ouais, je, je pense vraiment qu'il y a l'étincelle qui est arrivée. Et là, il y a le feu qui est en train de, de jaillir. On est vraiment sur une nouvelle période qui est en train d'arriver. Ça arrive doucement, les gens prennent conscience doucement. Les gens changent doucement, les gens se mettent à l'action doucement, mais ils se mettent à l'action, justement. Et j'avais un doute, j'avais un doute sur l'humain, je l'ai toujours, mais j'en vois de plus en plus qui s'y mettent à l'action et je vois que ça fait des petits. Et ouais, je suis passé de la colère à cet étonnement de voir tout plein de gens s'activer à faire autre chose.